Moi, je préfère avec le pistolet, je suis trop habitué. Ouais, franchement, PM, tu comprends ouais. les pour les esquives, ah, je habitué au pistolet. Ouais, moi c'est pareil, tu sais. Ah ouais, putain, ouais, si c'est vrai que tu cours grave vite. Même quand tu fais un strap. Ouais. Ouais, eh ouais. attends j'aime bien la tombe, je pite, là. Putain, ça change de chino, hein, c'est musclé. Ouais, hein. ah, ici c'est musclé, mais au moins on de trouve des stratégies. Une ratation pour rassembler le pack. Ouais, ouais. En fait faut que toi et moi Bleu on crève sur Ouais ouais nous nous toi toi faut pas que tu meurs ouais ça c'est sûr ouais, Et encore moi. que si tu meurs je peux essayer de reprendre les tiens tu vois mais ça dépend où tu meurs Si tu meurs devant là où je suis Ah mais par contre quand on les tue on continue mama. Eh C'est scandaleux on arrêter là. de les tuer hein. ah, attends, Tu veux que je te greve Foris Euh attends Vas-y bombarde bombarde bombarde la vite vite vite vite vite vite J'en ai mis deux Moi oh, j'en ai mis deux aussi hein. toi. Ah il sort chez moi j'avais pas vu je retourne dans mon, dans mon trou, ah si ouais, j'y arrive. Ouais. Ah, c'est scandaleux C'est bon, ouais. j'y suis. Wouah! En ah vrai, ouais, y'a moyen de faire une grosse manche, hein, pour gère Bah, pour l'instant, on gère bien. Bah, c'est Forest, tu vois, t'arrives bien à le réa, donc euh, ça va. Euh... Toi, si tu meurs, par contre, c'est la sauce. Après, je vais ah bah. réa, euh, c'est la ah. sauce. De... Oh la la. C'est putain de Si, quand on aide, euh, Moi, je peux te nade. Euh... Ta -da, ta -da, ta -da. Je Attends, nade moi là si tu veux, je sais pas si t'es pas où t'es, fait je fais rebondir Donc le mien Vas-y il a faux maintenant Bah j'ai nade, je sais pas si c'est ouais, bon Ouais bah, c'est bon Moi les nades que j'ai mis ça va peut-être péter les rampants Faut que j'aille prendre des balles Je suis mort Ah t'ai bloqué, je sais pas pourquoi C'est à cause encore du bloqué. tas de rampants, ça foutu dans la.. Ah ouais tu peux pas serpiller la sauce Ah c'est bon. Euh non non ça va c'est pas trop la sauce j'en ai 3 mais ici tu peux tourner facilement. Ouais. C'est ouais, si bon il y avait ça de faire. C'est la fin Ouais. Bien joué. Ah toi faut vraiment pas que tu meurs blé ouais ouais en fait. ouais. Euh... T'es le réanimateur. La sauce... Infirmier. Ouais t'es l'infirmière. Ouais. Ouais parce que moi je suis le bleu et Forrest le blanc. Non non les salles sont pas random Freestyle c'est lui qui a fait une update. Il a fait une nouvelle version avec... Euh... Il a changé euh, Kino. Il y a que Kino qui a changé. Enfin il a changé d'autres trucs genre il a rajouté les... Il a modifié les grenades, il a mis que c'était les... les grenades de... C'est les grenades de verruc là tu sais les bâtons là. En plus on peut vite les lancer. Bien. Et ouais et le nightbot qui met le lien c'est un... C'est un truc euh, random, ça le met tous les... je sais plus combien de minutes. Ouais, c'est automatique. Oh non! Oh, je euh, non, non, non, fallait pas! Ah bah, je m'en bon, bats les couilles. Vas-y, maintenant, maintenant! Ça oui, oui, oui, oui, oui! Merdier, oh, merdier, merdier, scandaleux! Oh là! Je t'en ai dégagé un peu, je crois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est un bordel! Ouais. C'est un sacré bordel. Ah, en vrai, les oh, oh, joué celle-là, tu bouges quoi. Ouais, ah, bah ça pour bouger. Mais les rampants là. C'est pas comme l'autre où tu derrière ta fenêtre là. On oh, fait des esquives comme à l'époque. Ouais, <rire> là pour le coup. Hein sur euh, MOTD Oh oui ouais, MOTD, Oh oui c'est Jim c'est MOTD putain ils ont fait que ça La nacelle ouais, Ah oui oh la la oh, les fanboys de l'époque Euuh aïe, aïe aïe Ah mange 15 hein mange 15 ah, Mais là franchement je me, je me gave hein moi de mon côté ah, j'imagine que tu dois faire des putains d'eskips Ah tu dois faire des salles demi-tour euh, Oh assez je qu'il avait ouais. freeze, j'étais dégoûté Des cutbacks Tu euh... Je vais prendre des balles, avant que t'aies trop de monde voilà. j'ai rien en plus moi je les fume ah, J'ai mal démarré Ah putain j'ai du cul Moi je tourne que quand hein, il s'y crève hein. Ah mais là, bon, vous, vous si c'est bon euh... pour ça ah oui. Si c'est un bon bail que je récupère quand blague. il meurt Je devrais peut-être me mettre <rire> dans mon coin Et attendre que tu récupères son pack quand il meurt Ah vas-y bah si vous, si vous allez tirer Grenade, grenade, grenade ou, grenade ou Ouais ouais ouais Tu préviennes un peu avant que tu arrives vers le couloir Non mais au moment ouais, je ouais. Te dis c'est le bon moment Parce que vraiment vous m'avez niquer nickel Je vais prendre des balles Ouais parce que j'étais oh. à côté Faut aussi je de pas mon balle. tourne hein <rire> Ouais <rire> Tiens, aid mon pack vite fait. Ah ouais, je suis. Oh, oh merde, là c'est. Oh bah, je peux pas reprendre. On peut pas non plus faire des esquives légendaires comme ça pendant une heure. Je sais pas si j'ai tout eu, mais j'en ai une partie. J'en ai, ai plein, mais Tire je vais pas, retourner hein, chez lui. Je pas. Ah <rire> Ouais, ouais, bah, gros. <rire> de passer. Oh de la toi. vache, ah, il, il a sauce Il peut, il peut il peut, <rire> il peut, il peut. Ah non, il peut pas. Ah, ouais, j'y pas vu qu'il y avait tout ça. Tu me dire, faut, en fait, faut que tu me donnes les infos si y'en avait dans le couloir ou quoi. Ah, mais y en a tout le temps en fait. Tenté de mais là, en fait, non, je, bah là, je me rendais pas compte, là, la, 5, 12, la 12, tard, 12 la 12, bon. 12 j'avais joué, mais genre, c'était chaud. La 13, déjà, j'ai chaté. La 14, j'ai chaté de ouf, et c'était. Toute la manche tourne autour d'un truc avec des zombies qui arrivent dans tous les sens,